Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo le test d'un trépied photo haut de gamme. C'est le trépied photo de la gamme Mister Q, le LQ 284C. Alors la référence C car ce trépied est entièrement en carbone. Alors Photo est un fabricant d'accessoires euh, chinois euh, réputé en photographie. Ils font du matériel haut de gamme et travaillent avec beaucoup de revendeurs français. Allez c'est parti Ce trépied Léo Photo est un trépied en carbone tissé composé de 10 couches. Alors, Ce qui en fait un trépied vraiment très solide. Je peux vous dire qu'il est vraiment robuste et il est vraiment assez épais. Au départ, je me disais que les trépieds en carbone étaient les trépieds les plus légers possibles. Mais voilà, tout dépend euh, du type de trépied que vous utilisez, de sa gamme, de sa qualité et de sa robustesse. Alors en effet, le poids supporté est également un critère de choix dans un trépied. Donc euh, la différence qu'on peut avoir avec un trépied en aluminium est d'une part le poids pour un trépied équivalent, mais aussi sa stabilité. Alors, j'ai eu l'occasion de, de, de le tester en vacances, je l'ai pris avec moi, et euh, j'ai fait quelques extraits vidéo pour vous montrer tout cela en détail. Donc ce trépied est doté d'un système permettant de déclipser euh, la rotule pour lui installer euh, la colonne centrale directement. Alors c'est quelque chose d'assez innovant que je n'avais vu nulle part. Donc en effet on peut choisir euh, d'installer la colonne centrale fournie ou au contraire la ranger dans le sac euh, afin de minimiser le poids du trépied. Euh, voilà. Mais cela en fait se fait très rapidement, Alors, ce qui est vraiment très confortable. C'est vraiment... Euh, quelque chose d'assez innovant, donc retirer la colonne n'a pas seulement un but euh, de rechercher euh, de la légèreté mais aussi la possibilité de se mettre au plus près du sol et donc d'avoir cette polyvalence en fonction de ce qu'on souhaite réaliser en image. Donc tout ce système est sécurisé car il se fait en fait avec un loquet et un bouton poussoir. Alors ça permet de manipuler la rotule et la colonne, la colonne centrale euh, très rapidement. Le trépied Leofoto Mister Q LQ284C est assez grand en taille. Alors, Vu sa conception et sa qualité, euh, il a un poids de 1,482 kg sans colonne centrale et 1,682 kg avec colonne centrale. Donc il y a une différence de 200 g selon si on met la colonne centrale ou non. Donc. Alors, il a quatre sections par jambe, donc il permet une hauteur de 158 cm maximum avec la colonne centrale euh, et une hauteur minimale de 10 cm, donc on peut vraiment le plaquer au ras du sol, euh, on peut vraiment avoir une hauteur de 10 cm, donc vraiment euh, très très près du sol. Alors, il peut en outre supporter aussi jusqu'à 10 kg de matériel, donc la plupart des trépieds, euh, grosso modo, c'est entre 8-10 et 10 kg, voilà, ça dépend de la gamme de trépieds, mais celui-là c'est 10 kg de matériel, euh, ce qui est très très bien. Alors ensuite, le trépied replié mesure 54 cm sans la colonne centrale, et avec la colonne centrale, donc on est un, peu, un petit peu plus haut, on est à 60 cm. Donc une fois que le trépied est replié, on a 60 cm, et sans la colonne centrale, 54 cm. Donc sur le trépied, on a la possibilité de mettre un accessoire complémentaire, donc en fait il y a un petit système euh, ici, en fait, qui permet de fixer quelque chose, par exemple, ça peut être un smartphone, donc avec un accessoire, en fait, euh, on vise quelque chose ici et on peut, par exemple, filmer ce qu'on est en train de, de créer, en fait, comme contenu. Voilà. Donc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Photo, tous les trépieds léo photo sont garantis 10 ans. Donc, ils garantissent 10 ans leur matériel, c'est vraiment un gage de qualité. Alors, en ce qui me concerne, moi, je trouve ça vraiment rassurant d'avoir une bonne garantie sur un trépied. Donc, je vais vous dire pourquoi. Alors, si vous êtes un professionnel de la photo et que vous utilisez votre trépied euh, tous les jours, euh, vous allez le manipuler euh, avec un, un, enfin, un plus grand nombre de fois qu'un amateur qui ne fera que des photos que le week-end. Avoir une garantie de 10 ans par aller aux photos suppose que le matériel est testé, est testé dans ces conditions. Donc si vous ne l'utilisez que ponctuellement, alors ça peut être, bon, voilà, vous faites un usage amateur de, de votre trépied photo. Franchement, c'est encore plus sûr et ça va vraiment aller au-delà, beaucoup plus au-delà de 10 ans. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment un trépied de gamme professionnel et haute qualité en fait. Donc, de toute façon, je ne pourrais vraiment que vous conseiller d'aller le prendre en main en boutique. Vous avez des boutiques professionnelles de l'image qui pourront bien vous conseiller. Vous vous rendrez compte de la qualité des matériaux utilisés. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment un plaisir d'utiliser un matériel de haute qualité comme ça. Donc, vous vous rendrez compte vraiment de la qualité des matériaux utilisés et du confort d'utilisation. Ensuite, pour vous parler du sac de transport, alors franchement, j'ai été étonné par la qualité du sac de transport. On a ici un sac haut de gamme, donc d'une très grande qualité. Il euh, y a deux zips euh, qui permettent de fermer de chaque côté et franchement, euh, ça, rien qu'en le voyant comme ça, ça respire la qualité. Donc franchement, euh, un bon sac pour ranger un bon trépied, franchement, c'est top. Donc, il n'y a rien qu'à voir que le sac, vous me dites que c'est vraiment... Euh, Haute qualité alors quand on ouvre le sac on découvre son contenu donc il y a les accessoires correspondants ainsi que des piquets alors en effet les pieds du trépied sont démontables on peut retirer les caoutchouc euh, ici donc euh, les caoutchoucs c'est pour des surfaces qui sont euh, plus stables et on peut glisser euh, des piquets en fait alors ces piquets peuvent être plantés dans des sols euh, par exemple comme de la glace euh, voilà vous pouvez piquer dans la glace ou des terrains moins stables aussi donc après voilà c'est selon les idées et selon les besoins donc une poche est incluse euh, à l'intérieur en fait et en fait elle est équipée d'éléments en velcro qui permettent de ranger les accessoires ainsi que la colonne centrale quand vous l'utilisez pas. Alors néanmoins si vous mettez les accessoires euh, dans cette poche donc euh, en fait c'est moins facile après de fermer euh, la, la housse de transport mais voilà franchement c'est vraiment pour chipoter ici euh, parce que voilà franchement ça fait juste une petite bosse en, en le fermant un petit peu donc voilà c'est vraiment juste à le signaler alors en ce qui concerne la rotule donc euh, qui équipe ce trépied LQ284C donc il euh, y a plusieurs euh, kits possibles donc moi j'ai la rotule LH30 alors je peux vous dire que la LH30 est vraiment très agréable et précise elle possède un niveau à bulle alors réglable précisément, et un plateau assez large de 50 mm. Alors ce plateau, bien sûr, il se vise sous l'appareil photo. Euh, voilà, pour le fixer donc euh, voilà, pour le fixer au trépied. Euh, pour ma part, j'utilise des accessoires Peak Design, donc c'est des accessoires aussi qui ont des plateaux Arca Suisse, et c'est tout à fait compatible avec ce type de trépied. Ensuite, je vais vous parler des sections du trépied, donc ceux-ci sont à visserie, euh, ils permettent euh, donc d'être démontés très facilement, alors il suffit de dévisser complètement le pied pour le retirer et le nettoyer, donc il faut le tourner complètement. Donc pour installer le trépied, c'est tout simple, on dévisse un tout petit peu, et euh, on peut faire l'installation donc quand on dévisse pour installer le trépied, on le dévisse d'un quart de tour seulement, cela suffit. Donc, il faut vraiment le dévisser au maximum pour retirer une partie de la section. Alors, en ce qui concerne le budget, donc ce trépied est un trépied photo haut de gamme, donc c'est une qualité exceptionnelle. Donc, ce n'est pas un trépied à petit budget. Il est composé de couches de carbone qui assurent une légèreté beaucoup plus importante qu'un trépied en aluminium, euh, ainsi qu'une stabilité maximum. Donc, c'est un véritable produit qualitatif. Donc, ce trépied est plutôt destiné aux photographes qui veulent absolument de la qualité et du confort à l'utilisation. Je vous conseille vraiment d'aller le prendre en main euh, dans des boutiques spécialisées. Donc, Je vais vous mettre en description de cette vidéo les liens où vous pouvez trouver ce trépied. Vous verrez par vous-même la différence et, et vous pouvez me dire aussi en commentaire, une fois que vous l'avez testé, euh, votre ressenti. C'est avec plaisir que je le lirai. Franchement, euh, si vous hésitez, bah, je vous conseille vraiment d'aller le prendre en main. Sinon, franchement, vous ne serez pas déçu. Euh, C'est vraiment du trépied haut de gamme. Alors pour conclure, j'ai vraiment été très surpris par ce trépied photo en carbone, donc c'est vraiment un trépied photo haut de gamme de la marque Leo Photo. Donc quand on possède du matériel lourd, c'est important de l'installer sur du matériel de qualité et fiable. Ici, le trépied LQ284C supporte 10 kg, donc sur le papier c'est bien, mais il faut avant tout qu'il soit très stable. Alors, avec du matériel très lourd, la rotule doit aussi suivre. Euh, franchement, le trépied étant posé sur sol, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de micro-mouvement avec un certain poids euh, supporté. Alors, la garantie de 10 ans, euh, Léo Photo prouve qu'on peut vraiment leur faire confiance et ça, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité pour un trépied. Alors, bien sûr, si vous l'utilisez en mode intensif, euh, vous avez des accessoires qui permettent de revisser euh, le pied, donc ici, euh, ce qui permet en fait de, voilà, une fois euh, à chaque fois qu'on le, qu le, dé, qu le déplie, replie, déplie, replie, voilà. En fait, ici, vous avez des petites vis avec une clé Allen à l'intérieur, en fait, et ça permet de pouvoir revisser et resserrer quand il y a besoin, en fait, de temps en temps. Au déballage du trépied, euh, j'imaginais quand même qu'il serait plus léger. Alors étant donné qu'il est en carbone, j'ai déjà testé le trépied euh, Leofoto sur la chaîne, euh, le trépied Leofoto LS224C, mais qui est dans une gamme différente et plutôt proche euh, d'un poids de 1 kg. Alors cela m'a fait bizarre de voir un trépied euh, beaucoup plus robuste et en carbone, euh, et ainsi découvrir la gamme Mister Q. Après, euh, franchement, il est agréable euh, et confortable à l'utilisation. Alors après, tout dépend quel type de photographe vous êtes. Si vous êtes plutôt axé euh, photographe type randonnée, donc je serais d'avis de vous conseiller euh, le modèle le plus léger de la gamme pour alléger votre sac. Néanmoins, c'est un véritable plaisir d'utiliser ce trépied. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu euh, pour soutenir le travail et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis